folie en va donc partager voilà nous allons écouter Maurice Sanda qui met de plus notre pays en danger parce que franchement ce qui est déplorable personne ne se rend compte au delà que notre pays soit à terre aujourd'hui économiquement à terre ils sont en train de mettre notre pays en danger voilà -il, comment ils sont en train de créer assez de problèmes à notre pays ceux qui sont là, là aujourd'hui ne pensent pas au lendemain, après eux là. Moussa on voit Imrana. Salut, Diallo, comment vas-tu Je suis arumé, voilà, je suis très arrumé. Voilà, c'est la période de fraîcheur. J'oublie souvent de me laisser le crime. Je ne suis pas habitué au climatiseur, voilà. Je ne suis pas habitué à. Ah, nous sommes nés en brousse là-bas, quand on dit en brousse. Donc c'est ça. Nous sommes bonjour. Donc, au-delà, après eux, après eux, ils ne pensent pas au futur président, ils ne pensent pas à ce qu'ils nous créent, L'archéon, comment va-t-il Ils ne pensent à rien. Donc, ils sont en train de nous crier. dernier Mandemori, merci beaucoup à salle Ils sont en train de nous créer des problèmes. Mais je ne vais pas prendre assez de temps. Vous allez écouter, il y a un autre scandale aussi que M. Colé, mon grand frère Colé. Moi, je vous ai dit, depuis que je suis né, la première fois que je vois un Thomas mentir là, c'est à la barre. Sinon, les Thomas là, ils disent ils disent, haut ils disent, oh, ce que tout le monde ne dit pas. Nous allons écouter aussi mon grand frère Coli, qui viendra vous dire un autre scandale. C'est Ouya Sanda qui parle de refondation, non Mais je vous permets, un petit être comment vas-tu, ma belle chérie Je vous demanderai de l'écouter, s'il vous plaît. Prenez votre temps, vous allez l'écouter. Vous êtes témoin de ce qui se passe dans notre pays. Vous savez aujourd'hui sur le droit de l'homme, sur les différentes constructions frauduleuses, sur les contrats. Vous êtes informé aujourd'hui de l'état d'avancement des travaux en Guinée. Entre Dieu et vous, vous allez juger ce que lui il est en train de dire en plein ramadan, en plein jeune ramadan. Et par rapport à la réalité, vous allez le juger. Moi, je ne vais pas le juger. Mais vous êtes les Guinéens. Le pays-là nous appartient. Le pays-là est le seul bien commun. Bonjour, Salou salut, camarades. Comment vas-tu C'est le seul bien que nous avons, le pays-là. Mais nous allons l'écouter. À vous de le juger. Vous savez, lors d'un de, lors de, séminaire à Washington, il y avait ces deux enfants là-bas, ces deux filles-là-bas. Il fallait voir comment les filles-là nous regardaient d'amaro, regardaient d'amaro, et moi, quand je venais en retard, il fallait voir, il y a une qui est sortie. Je pense que je vais courir parler aller, lui dire bonjour ou bonsoir. Moi, je vais ma voiture. J'ai garé ma voiture. Garé ma voiture. Euh, il y a ce qu'on appelle valet, ceux qui parquent les voitures là, valet. Le, le gars là, il m'a la blague avec moi. Il dit, tu peux, dit, non, je ne pas parce que je suis venu en retard. Le séminaire est, le conférencier a terminé. Donc je préfère aller garer devant un McDonald's là-bas. Je suis passé garer la voiture devant un McDonald's, mais j'ai lu la petite plaque qui était, qui était là. On dit, bon, si vous garez en telle, telle période, vous payez le ticket. Et le ticket à Washington, c'est extrêmement cher. Ici, on met le ticket sur le véhicule. Donc, je suis revenu, j'ai laissé ma voiture au valet là-bas. J'ai payé 25 dollars. vous voyez J'ai payé 25 dollars. Elle est arrêtée ici. Elle me regardait. Il fallait voir comment ses enfants me regardaient. Sa fille-là me regardait. Donc, c'est pour dire à la fille, parce qu'ils disent qu'on est en train d'insulter les parents. Nous ne sommes pas en train d'insulter votre papa. Nous sommes en train de dire que votre papa était menteur. C'est un ouiafola, là numéro un. Merci, numéro numéro. Ce n'est pas moi qui le traite de là. Est-ce que vous comprenez Donc, disons la vérité, nous allons l'écouter et vous allez, après, nous allons montrer. Oh ben, je vais commencer par le document de mon frère Cory. Je vous dis, quand on vous dit... Tous ces différents projets que vous voyez comme ça, je le juge sur le Saint-Courant. Au Aujourd'hui, on monte un projet, un secrétaire général, ou bien un ministre, ou bien un directeur pour, pour refaire son bâtiment là. Je vous le bah, bah, Samba, merci beaucoup. Et tout ce que vous voyez actuellement, les rénovations là, ce n'est pas l'objectif, hein, mais ils le font, ils le font pour aller. Je vous le juge, pour juste débloquer ce facteur que. Nous allons écouter. Et je veux profiter pour souhaiter joyeux anniversaire au premier responsable de, du service de communication extérieure du RPG, le général LCC. Vous savez, nous aussi, Benito, Damaro, Sergent Moussa, Kaba, tout ceci-là, on avait, on avait une coordination et qui continue. Notre chef, c'est LCC. C'est son anniversaire aujourd'hui. Mettez assez de cœur pour lui. Joyeux anniversaire, LCC. LCC. Santé prospérité, santé prospérité. Mon lui dit, il est Kalambé Kalon, il même la mon lui dit, la Le sacrifice que toi tu as pris parmi nous là, en quittant ton Afrique du sud où tu vivais très bien, venez là en Guinée, à la Massra, les couilles mal, elle Joyeux anniversaire mon frère de sang. Bonjour cher Jean Moussa, respect à toi. Nous allons écouter le frère Koli, vous allez l'écouter. Voilà, vous allez l'écouter parce que ils vont dire non, ils sont en train de les accuser non, écoutez-les, <coughs> ce n'est pas moins. Hein. Excusez, je suis allumé. général, l'argent que vous avez déboursé, les 14 milliards, L'actuel secrétaire général de la fonction publique, M. Kourouma, il a eu sa part en achetant deux véhicules 4x4, deux véhicules 4x4 au parc de Tombo ici, dans mon quartier, ici. Ce n'est pas le gouvernement d'Alpha condé qui a fait cela. Je précise bien et je réitère mes propos. Les série 31 Merci. Cette signature, je m'inscris en faux. Ce n'est pas le docteur Billy Nankou, euh, Nankoumadoumbouya, ni de docteur Balo Mamadou. Vous voulez saler seulement ces cadres-là, parce qu'aujourd'hui, ils ne sont plus aux affaires. Alors là, si c'est comme ça, votre transition, si c'est comme ça, votre refondation, vous avez aussi une épine devant vous. C'est moi. Merci. à si, ah, vous. Vous l'avez écouté, non? Vous, vous l'avez écouté, non? Vous l'avez écouté, non? Vous l'avez écouté, non? Il dit que c'est les séries 31. C'est-à-dire qu'il y a des vues, il y a des séries. Il y a des séries là. Ce ne sont pas les séries du temps du professeur Facundé. Ce ne sont pas des séries du temps du professeur Condé. Le secrétaire général du ministère de la Foncourouma, nommé par Amara, c'est son, son cousin, il a dérobé 14 milliards. Dans les 14 milliards-là, il a pris sa part. Il est parti acheter deux voitures 4x4, série 31, série 33. Lui seul. Vous savez combien coûtent les voitures 4x4 là C'est plus de 300 millions, un seul véhicule 4x4. Lui, il en a acheté deux. Il en a acheté deux l'acteur secrétaire général du ministère de la fonction publique, l'adjoint de, de Même si, pas. Pourquoi il le dit Il dit qu'il s'inscrit, ce n'est pas un problème d'Alpha Condé. Vous savez, il s'est inscrit contre Alpha Condé. un moment. Mais il est en train de dire la vérité. Ceux qui pensent que c'est un problème d'Alpha, restez dans ce rêve-là. Restez dans l'affaire d'Alpha Condé. Gardez le poste d'Alpha Condé dans vos crânes. Ne vous réveillez pas, ils sont en train de dérober, voler l'argent de ce pays-là. Ils sont en train de s'enrichir. Ils sont en train de le s'enrichir. Ils sont en train de ramasser de l'argent. Un simple secrétaire général, il n'est pas ministre. Secrétaire général du ministère, de la fonction publique, ce n'est pas Bélinankouma, l'ancien. Et puis, comment ça s'appelle là Balo. Ce n'est pas Balo qui ont signé. Ces documents, le document qui montre comme ça, ces documents-là qu'ils ont présenté lorsqu'ils ont vu que c'est un scandale. Ils ont dit que non, regarde, la signature n'est pas de Balo ni de Billy Kouma. La signature est de l'actuel ministre de la fonction publique. Il a dit, hein, c'est une vérité, il dit qu'il qu sera une épine un jour. Parce que pourquoi il le dit C'est parce que les documents qu'il détient là viennent des données du département de la fonction publique. Les gens là sont en train d'introduire les noms des gens. Ils ont demandé combien de milliards pour le recensement. Il n'y a pas eu de recensement. Vous savez, ils ont parlé d'un recensement, des jeunes autres là. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont débloqué. Vous débloquez de l'argent pour recenser qui Organiser les départements, les ministères pour se recevoir de, de nouveaux fonctionnaires. Ce sont des dieux ou de quoi C'est comme ça ils font les documents, ils envoient. On décaisse l'argent, on ne paye pas à tant les fonctionnaires. Regardez aujourd'hui toutes les postes des premiers tiers que vous voyez comme ça, ce sont des projets héritiers du professeur Fakonde, dont les montants ont déjà débloqué, déposés. Mais comme les montants sont là, là, il faut créer une situation, déposer le document et décaisser cet argent et se partager. Mamadi Touré, a dit, on va le réécouter, écouter Sanda, et puis on laisse comme ça. Vous allez comprendre. Je demande au maire de l'abbé, Koto, tu dis que les jeunes t'ont déposé. Je vais, entre parenthèses, Koto, si tu ne quittes pas dans ça là, mais là, tu es un grand frère. Là, tu l'enseignes, mais si tu ne quittes pas dans ça là, je vais te montrer la vérité. à c'est, voilà, c'est normal. C'est toi qui nous dis que c'est normal que la revendication des jeunes de l'abbé, que c'est une réalité, demander l'eau, l'électeur, oui. Mais ce que tu dis après là, n'est pas vrai. Tu parles de moins, tu parles de temps, tu parles d'une période d'exception. Mais ceux qui sont là là, ils ont dit que ce n'est pas une période d'exception. C'est eux qui sont là pour développer le pays. C'est ce qu'ils ont dit. Moi, je veux que grand frère, Koto, hein, maire de l'abbé là, il faut écouter ce que Ouya viens écouter, parce que tu es abonné sur ma page. Tu viendras écouter ce que, personne a dit, comment ça s'appelle Ouya ne dis pas aux jeunes de l'abbé, Salut Bangoula, comment vas-tu Qui n'ont pas... Qui, qui, que, que tout ce qu'ils ont dit, c'est une réalité. D'abord, moi, je, je félicite ces jeunes de l'abbé qui t'ont déposé un mémo. Tout est mentionné par respect et considération. Carlo depuis Pretoria. Par respect et considération. Mais, tu as vu le papier, c'est écrit. Ils n'ont pas demandé à Pagaïen. Ils ont demandé qu'ils vont revendiquer, manifester pour ça dans la paix. Ça c'est pour éviter d'être brutalisé comme ce qui se passe à Kankan. C'est pour éviter ça, ils t'ont déposé. Mais quand Halama, tu es en train de mettre ça de côté, Koto, il faut quitter dans ça. Ils ont mis les, res les différentes responsabilités des manifestations sous l'ordre des maires. C'est déposer Kay Diriminko, Fia Django, et puis qui donne aux autorités pour qu'on encadre les manifestations. Tu comprends non, il faut qu'il ça rentre dans tes oreilles. Quand tourne, il faut quitter dans ça. Grand frère, mère de l'abbé il faut quitter dans ça. Hein. Il y a un qui m'a envoyé ça, Tu es ami avec moi, je vais t'écrire un texte là. Il ne faut pas dire que je t'ai manqué de respect. Hein. Tu es déjà averti. L'abbé que tu vois comme ça là, repose moi mon père, mon père qui m'a mis au monde. Il est sur le sous le sous-sol à concours là-bas. Tu comprends, non Nous allons quitter dans cette démagogie. ce qui est une Grand verset avant. Il faut quitter dans cette démagogie. coton. Les jeunes l'avons manifesté. C'est eux-mêmes qui ont dit. Dans le même mot, tu n'as pas lu ce qu'ils ont dit. Le temps du à Fakonde, le courant était très répartir à l'abbé. Le matin, toute l'énergie était concentrée pour les petits moyennes entreprises de l'abbé. La soirée, le courant, est a jusqu'au matin. C'était bon pour l'abbé. Les activités marchaient très bien. Les gens là sont venus créer la zizanie, la pagaille. Donc, tu n'as aucune Tu es un simple maire, va, va récupérer l'argent des marchés et puis tu te tais. Le courant et l'eau là, ce n'est pas ton domaine, hein, Koto. Ce n'est pas ton domaine. Ça, c'est un message d'un frère de l'abbé. Et il a raison, c'est un message d'un grand frère de l'abbé. Tu comprends nous, c'est un avertissement pour toi. Je poste, là dans ma poste. Je pense que tu as bien compris. Nous allons réécouter le frère. On va le réécouter. Parce que les gens pensent que c'est...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 Les séries 31, 32, 33 ne sont pas du gouvernement d'Alpha Vous les avez fait juste pendant cette transition. Cette signature, je m'inscris en faux. C'est pas de docteur Billy Nankoumadoumbouya, ni de docteur Balo Mamadou. Vous voulez saler seulement ces cadres-là, parce qu'aujourd'hui, ils ne sont plus aux affaires. Alors là, si c'est comme ça, votre. Si c'est comme ça, votre refondation, vous avez aussi une épine devant vous. C'est moi. Les documents là, ils sont allés, ils sont, ça ils ont fait comme si c'était le temps de Docteur Balo, c'est le temps de Binangkuma. Cela a été fait. Ça ils ont fait ça comme si c'était à leur temps. Ce n'est pas à leur temps. Hein. c'est pendant cette transition que l'argent a été débloqué et ils se sont partagés l'argent. Le recrutement dont ils parlent comme ça, là. Ils, ont rempli, ils ont fait une liste, une liste de personnes qui ne sont pas recrutées, ils ont déjà débloqué l'argent, il faut avoir des preuves et déposer pour un jour. Donc ils ont fait une liste de personnes qui ne sont pas recrutées, hein, du tout recrutées. Ça c'est l'actuel secrétaire général du ministère de la Kourouma, Kourouma, Non, Ibrahim c'est trop, trop, c'est trop. C'est ça même, alors, ils ont falsifié, c'est ce que ça a lui dit comme ça, ils ont falsifié. Vous comprenez Ils ont falsifié. Vous allez écouter Ouya parce que j'ai mis ça d'abord, pour qu'après vous écoutez le menteur. Parce que c'est tout à fait le contraire. Il dit que Doumbé est là pour la refondation, pour les projets, nous allons l'écouter bande de vauriens pas pour eux, là, nous sommes de. Écoutez, attendez, attendez, attendez. Il met le gouvernement américain sur son dos. Pour l'affaire des États-Unis, je ne rentre pas dedans. Bandian, comment vas-tu Je ne rentre pas dans le débat du gouvernement américain. Je ne rentre pas dans ce débat-là. Il faut t'amuser avec... Tu as, tu as les documents américains, non Tes enfants sont aux États-Unis, là. Ils sont américains. Il faut rentrer dans ce débat-là. Il faut rentrer dans un débat. Nous allons l'écouter. Attendez, il est là. Là, on non, voilà où maintenant le pays-là est mal. Es fini pour le pays-là. la vie politique, économique et sociale de notre voyant peuple du 28 septembre et du 2 octobre 1958. À la tête du CNRD, le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Son Excellence Colonel Mohamed Doubiara a fixé comme objectif la refondation de l'État à travers le rassemblement de toutes les Guinéennes et de tous les Guinéens, sans aucune distinction, soutenu par un dialogue inclusif et permanent. Voilà. Voilà. totale de la justice, la lutte contre les crimes économiques et financiers, la construction d'infrastructures nécessaires au développement arborieux de notre cher pays. Ces nombreux objectifs ont été fixés en toute indépendance par le chef de l'État et le CDRD, en s'inspirant de l'histoire de notre pays et de la vision panafricaniste des pères fondateurs de la nation guinéenne. À la suite de consultations fraternelles et mutuellement respectueuses, la République de Guinée et la CDAO ont signé un accord fixant la durée de la transition à 20 grammes moins avec un contribut de 10 activités cruciales. Je voudrais remercier au nom du président de la transition tous nos partenaires bilatéraux et multilatéraux au niveau sous-régional, régional, Une comme régional ça, là. Un comme ça, là. et international, Une qui, un vrai marronnette, qui, dans les membres, accorde du soutien à la transition d'une En dépit de la fixation de ces étapes claires et sans embâche, voilà. le chef de l'État, à chaque occasion, marque que non seulement ces engagements seront respectés, mais que ni lui, ni aucun responsable de la transition ne seront candidats aux prochaines élections. Voilà. Rarissimou sont des exemples de ce type en politique. Voilà. C'est donc, avec surprise, que nous avons découvert, sur le site de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Guinée, un compte à rebours vers la fin de la transition en Guinée. Je voudrais dire clairement, autant les États-Unis d'Amérique sont le maître des horloges, pour les activités décidées par le gouvernement américain, autant la République de Guinée est le maître des horloges pour les activités décidées par le gouvernement guinéen. Vous avez vu combien de fois c'est un menteur Voilà pourquoi je vous dis que c'est un malhonnête. Sa fille dit aux gens que Damarou Monin sous son père. Vous l'avez écouté, non, honnêtement il dit l'indépendance totale de la justice. C'est ce qu'il dit. hein, Qu'ils ont aussi un accord avec la CDAO. C'est lui qui le cite, et ce n'est pas moi. Vous l'avez écouté Il parle de la. Non, merci beaucoup, Ibébé. C'est de la comédie. Vous l'avez écouté Ça, c'est l'objectif. C'est-à-dire, lutter. <rire> merci. Je vais me limiter. Un vrai marmayeur. Gavou Un vrai marmailleur. Un vrai marmailleur. Tout ce qu'il cite comme ça, c'est le contraire qui se passe sur le terrain. Et premier objectif dit que Mali Doumbouya a réuni tous les, enfants, les fils, et les, fils et, les, et les filles et les fils de ce pays-là. Il, voilà. il dit que ça dit, tous les enfants de ce pays-là sont unis, qu'il y ait un dialogue inclusif. Il y a eu un dialogue inclusif dans ce pays-là. C'est lui qui le dit, hein? il n'a même pas honte en plein ramadan. Voilà, effectivement, quand le professeur Fakonde disait, voilà, des, les cadres malinqués, malhonnêtes, il fait partie. Regardez, re, tellement qu'il est gêné, il sait qu'il est en train de mentir. Regardez comment il fait, parce qu'il regarde l'ordinateur. Il est en train de regarder, c'est-à-dire regarde, il est en train de lire. Vous et moi, aujourd'hui, savions très bien si les fils et filles de ce pays-là sont unis. Vous et moi savions très bien si il y a la refondation. C'est à cause que j'ai d'abord la vidéo de colis. C'est ça la refondation. Ou un simple secrétaire général d'un gouvernement s'en va décrire ses 14 milliards. Un simple secrétaire général d'un gouvernement s'en va s'acheter deux voitures 4x4 d'une valeur de 300 et 400 et quelques millions. Le total fait plus de 800 et quelques millions. Lui seul, parce qu'il y a les taxes et autres, tout. Lui seul, un seul, Secrétaire général du gouvernement, l'ensemble du gouvernement dès que 60 milliards qu'il veut recenser les jeunes, les cas, renouveler la fonction publique. L'argent a été débloqué, personne n'a été recruté. Ils ont ils sont allés prendre les cousins, les neveux, les donner des matricules. C'est ce que lui il appelle la refondation. Aujourd'hui, ce n'est pas nous qui, qui ont décidé que notre pays soit la plaque tournante du trafic de drogue. C'est eux aujourd'hui qui ont fait que le monde entier appelle Guinée la Guinée la nouvelle plaque tournante de la drogue. Ce n'est pas... Est-ce que c'est nous Est-ce que c'est vous Non. C'est eux. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un venir Hein Quelqu'un venir dire, un membre du gouvernement, démentir, Eric, comment vas-tu Démentir les différentes arrestations. Dieu merci. Si c'était si en Guinée-là, on arrêtait les gens, pour l'affaire de drogue là, on peut. Mais comme c'est hors de notre pays, là il ne peut pas mentir. Sinon, les ils sont capables de dire que ce n'est pas vrai. Voilà aujourd'hui la Côte d'Ivoire a parfaitement raison. Aujourd'hui, nos parents sont systématiquement fouillés avant quand tu arrives à la frontière guinéo ivoirienne Tellement que les gens sont habités la, entre la, la navette entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, les douaniers ivoiriens et les chauffeurs guinéens étaient devenus maintenant une famille comme ça là. Les fouilles, les fouilles n'étaient pas comme ça. Mais à cause de la malhonnêteté, la vente et autres, nos parents sont fouillés systématiquement. Et puis c'est à partir du 11 avril où ils, ont, ils vont mettre des scanners à la frontière. Une première en, entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. C'est à cause ça le doyen m'a dit, nous ne voulons pas que les Guinéens pensent que nous les minimisons. Non, non, on ne dit pas ça. Faites votre travail. Qui nous a rendu malhonnêtes C'est eux. Aujourd'hui, personne n'a confiance en nous. Quand un sac vient de la Guinée, mais on va, ils vont tout de ouvre tout. Même les bédouilles ils vont tout faire. Ouvrir tout. Pour chercher la drogue. Ils ne cherchent pas quelque chose de la drogue. Notre pays est devenu un pays producteur. Où se trouvent les champs de la drogue Vous voyez où ça? C'est à cause de ça. Ces enfants nous traitent, que nous sommes. moi on insulte ses parents, on insulte les papas. Qui est? Voilà ton père qui est en train de mentir ici. Ton père parle de refondation, il parle. Mais L'affaire d'élection là, dire que Doumbouya n'a aucun membre, va se mais Doumbia n'a qu'à dire qu'il qui va se présenter. Et toi, tu vois le lendemain de ça, Yassanda. Si Doumbouya a un garçon, ils nous ont dit devant le monde entier que Kazori a été arrêté, personne n'a bougé. ce qui a été gâté là, personne n'a bougé. Que mais Doumbouya n'a qu'à dire, Yassanda, si Doumbouya a un garçon, il n'a vient comme Mousson l'avait fait, comment ça, Moussa, Moussa Kita, commandant Moussa Kita. Où là c'est Rona attendez et là c'est avait dit devant le monde entier attendez attendez si je retrouve la vidéo je peux vous montrer et là c'est a dit devant le monde entier à Mangemane, attendez à Mangera bon je ne veux c'est la vidéo là j'allais montrer la vidéo mais je ne voulais pas prendre assez de temps voilà ça est là ça est là on peut écouter c'est des trois cent quatre CD nous de nous C'est lui, hein? S'il si est sûr de lui, il est trop sûr de lui, qu'il vienne dire qu'il est candidat. Après, après ça, là, tu connais la suite pour Dadis. Après ça, là, tout le monde connaît la suite de Dadis. C'est pas ça, Moussa qui t'a appris pour dire que c'est Dadis ou la mort. C'est pas ça, là, les gens l'ont pris que c'est Dadis. Maintenant, toi aussi, comme vous êtes en train, parce qu'il y a un conseil géant que vous voulez organiser à Cancan -Can pour le soutien de Doumbouya. Moi, je connais l'odeur de ça, là. L'odeur de ça, là. Vous savez, ça, là, ça ne m'inquiète pas. Pourquoi ça ne m'inquiète pas Parce que Dieu est dans le sacrifice. Dieu aime le sacrifice. Dieu est pour le sacrifice. Mais Dieu n'est pas pour le sacrifice d'un criminel, Alataro. Maintenant, si vous organisez un concert pour le soutien de quelqu'un, et car l'Ala Dieu n'est pas dans l'affaire de musique, à la théorie, Dieu a maudit la musique. Musique là, dans la musique là, Dieu n'est pas dedans. Bon, allez-y faire un concert de soutien, autres, là, des discours bidons. Si vous voulez tester la popularité d'Oumé, où oui, il est aimé là, il faut faire tout ça dans toutes les 33 préfectures. Vous allez voir la suite. En attendant, portez vous très bien et merci. Et merci à tout le monde. Ça, c'est des débats inutiles. C'est le débat inutile. Vous savez pourquoi je ne parle pas de l'arrestation des jeunes de Cancan là la plupart qui sont arrêtés là, c'est les gens là qui vous ont soutenu. La petite mamaya qu'ils ont faite à Cancan pour ton soutien là. La plupart de ces personnes-là s'est trouvaient dans, dans la mamaya là. Le, ce qui me fatigue là, c'est parce que nos familles sont tirées dans leur maison aujourd'hui à Cancan. C'est à cause de ça. Sinon, si c'est pour les arrestations là, ça ne me fait ni chaud ni froid. Je connais ces jeunes-là. Kafoula, est le pre, Kafoula est le premier ingrat, le premier marron de Kafoula. Il n'y a pas ce qui n'a pas eu le temps de, de nommer Kafoula s'il si a été débarqué, moi, je m'en fous de ça. Donc portez-vous très bien et oui, Sanda, moi je dis à tes enfants votre papa était malhonnête. En plein Ramadan, il est en train de mentir. Alpha et Ouya Fola, le dit. Sunkaroba mais être pas, Parce que c'est des gens qui disent qu'ils ont diabète, ils ont une tension artérielle, je sais pas quoi là. À tes suno. À tes suno. Est-ce à c'est ça même. Eh, hey, ne l'est qu'à faux. Ben, parce que eh, vous le Il y, y a une qui m'envoie. Ne l'est Dites que mon, mon frère et moi, nous, nous, insultons, nous insultons votre papa là. Ne l'est qu'à faux. Votre papa, ce n'est pas une maronnette. Ce qu'il dit là, c'est faux ou c'est vrai C'est à cause ça j'ai mis pour que les Guinéens écoutent Parce que, quand même, ben, c'est le contraire. Hein? Que la une justice indépendante. Ambraou dit à la main. Si la justice est indépendante là. Parce que si la justice est indépendante. La CEDAO qui a signé le contrat avec vous, là, la CEDAO même condamne ces, ces jugements-là. Pourquoi la CEDAO est en train d'attaquer la Guinée sur le jugement des anciens di, eh, dignitaires du régime d'Alpha Condé Pourquoi la CEDAO est à vos trousse par rapport à ça Il est que dans la même bouche-là. Tu dis que vous signé un accord avec la CEDAO. La justice est indépendante et pourtant c'est la même Cdao là qui vous dit de libérer les anciens dignitaires du régime. Ce qui est en train de faire l'illégal. Il a fait d'acteur maintenant la même bouche de votre papa sa grande gueule là. Comment qu'on est balladeur de rock Acteur ou la flabèfocan Acteur ou Bande de menteurs ma voilà, de malhonnêtes comme ça. Portez-vous très bien dit En attendant la colère en train de faire de la fierté de Massanta. Voilà mon frère de Massanta en train de faire la fierté de Massanta parce qu'il dit qu'il hein? est hein C'est ça même salut. Ça, c'est vrai, même, je laisse tomber. Je n'ai même pas besoin de me justifier. Merci, Grand Cascadère. En attendant, là, mon grand frère de Massanta est en train de me rendre fier de Massanta. Voilà, parce qu'il a dit hein, qu'il il il sera une épine dans vos pieds. Parce que quand la prison va finir, celui qui va vous avoir la justice, il a toutes les preuves Il a dit qu'il assume ses. allez allez, arrêtez-le. Vous, arrêtez-le. Même Alpha qu'on n'a pas osé l'arrêter. Allez-y, l'arrêter. Arrêtez-moi, arrêtez, Allez-y, arrêtez le gars. Si vous êtes garçon que Dumbuya aucun membre ne sera candidat. Ni Koussi Kalabaya, il sera candidat. Après, vous allez voir le lendemain de ça. Regardez-moi ça, quelqu'un qui n'est pas là.